La première partie de notre fonction, c'était racine de x plus racine de 2x moins 1. Et on va la simplifier. Regardez comment. Égale. Je vais faire une manip intéressante. Vous allez voir. 1 demi. Et puis, 2x plus 2 racine de 2x moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2. Donc, j'ai rien fait. Égal. Je vais extraire racine carrée de ça. Ce qui fait 1 sur racine de 2. Fois. L'autre, c'est racine de ça. Mais ça, je vais écrire encore ma langue. 2x moins 1. Plus 2 racine 2x moins 1 plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai soustrait 1 et j'ai rajouté 1. J'ai rien fait. Mais ici, c'est quelque chose de joli. 1 sur racine de 2, je le garde, fois racine. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est ce truc C'est racine de 2x moins 1 au carré ça au carré, plus 2 fois ça, plus 1. Ça peut rappelle quelque chose Ce n'est pas a carré plus 2ab plus b carré Bien sûr, les connaisseurs reconnaissent le carré de binôme, c'est-à-dire de a plus b au carré. a, c'est racine de 2x moins 1, et b, c'est 1. Du coup, cette affaire, c'est rien d'autre que racine de 2x moins 1, plus 1 au carré, égale 1 sur racine de 2, fois racine de a au carré, racine de a au carré, je rappelle, c'est valeur absolue de a. N'oubliez jamais ça, c'est programme de seconde. Donc, chez nous, on a valeur absolue de racine de 2x moins 1, plus 1. Voilà, de la même façon, l'autre expression, racine de x moins racine de 2x moins 1, en faisant exactement la même manip, ça ne va pas être plus, ça va être moins. Donc ça donne 1 sur racine de 2, valeur absolue de racine de 2x moins 1, moins 1. Et on va trouver la valeur absolue ici, qui évidemment c'est exactement ce nombre parce que c'est positif, tandis qu'ici il y a une discussion si cette expression est positive ou négative. On a donc à vérifier quand racine de 2x moins 1, moins 1 est positive ou négatif. On va voir quand c'est positif équivaut à racine de 2x moins 1 supérieur ou égal à 1 on élève au carré équivaut 2x moins 1 supérieur ou égal à 1 équivaut 2x supérieur ou égal à 2 équivaut x supérieur ou égal à 1 donc c'est ici que ces valeurs absolues change du coup on aura deux possibilités la première possibilité si x est plus grand ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre expression, c'est-à-dire racine de x plus racine de 2x moins 1 plus racine de x moins racine de 2x moins 1 est égal à quoi On va mettre un facteur le 1 sur racine de 2 et il nous reste racine de 2x moins 1 plus 1 plus Racine de 2x moins 1, moins 1. On réduit 1 moins 1, ce qui donne 1 sur racine de 2, fois 2 racine de 2x moins 1, qui est égal, tout le monde a compris, on simplifie ici, racine de 2 fois ça, ce qui donne racine de 4x moins 2. Voilà la forme simplifiée de notre fonction quand x est plus grand ou égal à 1. Pour le deuxième cas, c'est plus intéressant, si x est inférieur ou égal à 1, et bien sûr entre 1,5 et 1. Sinon, x plus petit que 1,5, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe avec notre expression Je reprends, racine de x plus racine de 2x moins 1, plus racine de x moins racine de 2x moins 1, est égal à 1 sur racine de 2, cette expression, c'est toujours racine de 2x moins 1 plus 1. Et donc, cette expression, c'est 1 moins racine de 2x moins 1. On réduit ce racine, ça fait 2 sur racine de 2 égale racine de 2. En résumé, f de x qui est égal à cette expression, plus simplement, f de x s'écrit comme ça. Racine de 4x moins 2 si x dépasse 1, ou égale valeur constante, racine de 2, si x est compris entre 1,5 et 1. Bien sûr, on va s'amuser pour vérifier ça à la calculette. J'ai introduit la première fonction en expression longue, racine de 2, valeur constante, et racine de 4x moins 2, cette expression plus simple. Alors, fenêtre entre 0 et 3, pour x, entre... 0 et 3 pour y, la graduation allait 0,5, et maintenant gaffe. Regardez ce qui se passe, notre première forme, et puis racine de 2, et attention, la troisième, voilà. Regardez comme notre expression racine de 4x moins 2 se superpose exactement sur la première courbe démonstration par la calculatrice, évidemment ce n'est pas une démonstration, que c'est exactement la même expression. Constatez la simplification grâce aux astuces que je viens de vous présenter.